Il est essentiel pour moi que notre République garantisse l'égale dignité des hommes et des femmes et combatte toutes les injustices. Pour que le socle de nos droits fondamentaux soit enrichi et préservé, je m'engage en tant que députée à faire valoir l'accès aux droits de chacun et chacune, droit à la santé. Tout d'abord en garantissant la solidarité de notre système de soins, mais en favorisant aussi l'accès aux soins par l'installation de maisons de santé sur l'ensemble des territoires, en accentuant aussi l'information et la médecine préventive. C'est aussi agir en matière de droit au logement, en construisant des logements bien sûr adaptés aux normes environnementales, mais surtout des logements qui soient accessibles au budget moyen des Français et des Françaises. C'est aussi promouvoir de nouvelles formes de construction, je pense par exemple au soutien à l'habitat coopératif, on dit aussi l'habitat participatif, et puis c'est aussi mobiliser le parc existant en luttant contre la vacance. C'est aussi le droit à la culture. Nous devons considérer la culture comme un bien commun, un ciment de notre société. Et donc il faut favoriser la pratique artistique à l'école et également renforcer le statut des intermittents du spectacle. Défendre les droits humains, c'est aussi garantir les libertés fondamentales. En tant que députée, je veillerai au maintien de la loi du 17 mars 2013 qui ouvre les droits du mariage à tous les couples. Je veux également être aux côtés des femmes pour défendre leurs droits à disposer de leur corps. Je pense notamment évidemment, au droit de recours à l'interruption volontaire de grossesse, au droit d'accès à la contraception.